Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. Mmh, c'est croquant, là. Tu sais ce que c'est, ça eh ben, Tu vas apprendre, toi aussi, à, à recycler euh, les galettes restantes. Parce que maintenant, si tu veux, c'est des trucs et astuces. Pour faire déguster ton sarrasin, eh ben, tu prépares des petits... Euh, J'appelle ça bon, les hosties de Sarrasin, des chips de Sarrasin. Ça, c'est une très vieille idée qui m'est venue. Et notamment, on voit son apogée maintenant, très sérieusement, depuis que la cathédrale de Nantes, puisque tu sais que je suis nantais et que, voilà, même si mon labo est à Saint-Nazaire, j'habite Nantes et j'apporte mon soutien. Voilà, chaque hostie maintenant, on dira dirait le corps du Christ, on dira le corps de l'héroïque. Grâce à l'hostile héroïque, le renouveau catholique. C'est beau ça, et on va reconstruire les orgues de Nantes. Vous voyez, je sais, je suis un mécréant. Une copine qui me le dit assez. Moi, faut que je file parce que les, là, c'est, n'est pas pour les, des clients. là. C'est des copains qui m'attendent pour l'apéro. Faut pas le dire. Mais bon, on n'a qu'une vie. Hein. Allez, salut à toi. Bye bye. Et voilà, elle est tombée à côté. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, fin des opérations. Tchouk Et on coupe le gaz. Hmm.